Je suis Betty Milan et je suis là pour vous parler de mon dernier livre publié par les éditions RS, « Adieu, Lacan ». Il réunit un roman, « Le perroquet de Lacan » et une pièce de théâtre, « Adieu, docteur ». Tous les deux inspirés par mon analyse aux 5 rues de Lille dans les années 70. Les protagonistes, Seriema et le docteur, sont les mêmes dans les deux textes. Mais le roman traite surtout du drame de l'immigration, de la xénophobie et de la perte d'identité. Il montre toute l'importance que revêt pour le sujet sa langue maternelle. La pièce évoque plutôt la question de la maternité et du genre. Adieu Lacan rejoint quelques-uns des problèmes les plus aigus que pose notre temps. C'est un livre d'une brûlante actualité. Il montre combien l'immigration peut être pour longtemps la source d'une profonde souffrance intérieure. Et il met en évidence certains aspects de la cure analytique en soulignant la manière particulière qu'avait Lacan de traiter ses patients. Ce livre est destiné à la fois à tous ceux que l'immigration interpelle, qu'ils appartiennent ou non à une diaspora, et aussi aux lecteurs qui portent un intérêt à la démarche psychanalytique. Le roman et la pièce de théâtre sont à l'origine du film « Adieu Lacan » du réalisateur américain Richard Leeds. Ce film se trouve maintenant sur le streaming, vous pouvez le voir.